Je suis Thierry Keller et je suis le directeur de la rédaction de Uzbek Erika qui est un média qui explore le futur, qui s'intéresse à tous les grands enjeux d'avenir, qui s'intéresse à tous les basculements et qui essaye de voir l'avenir avec optimisme et enthousiasme, ce qui n'est pas toujours facile. Dans un premier temps, on, on innove parce qu'on ne veut pas se laisser dépasser par ses concurrents. Et puis après, c'est comme le sport, l'innovation, quand on se met à innover au début on se force et puis ensuite ça devient une sorte d'addiction et une saine addiction. Je, je pense que quand on, euh, quand on innove au début pour survivre on peut finir par y trouver du plaisir voire on, on, on, on, devient, on devient un meilleur être humain, on, on réfléchit, on se pose des bonnes questions, parfois on se plante mais c'est pas grave on recommence et en fait c'est ça l'innovation c'est de crépiter de jamais considérer qu'on euh, on a réussi et de toujours se remettre en question. C'est épuisant, euh, parfois c'est aliénant, donc il ne faut pas considérer qu'il faut innover pour innover. Et, euh, parfois, il faut se garder aussi des espèces de, euh, de, de mantras euh, un peu managériaux euh, sur l'innovation permanente. Mais une chose est certaine, c'est que quand on sait innover et quand on le fait pour les bonnes raisons, on ne peut plus s'en passer. Un des enjeux dans l'innovation, c'est de recréer du commun au sens de revoir le monde de la même manière. C'est extrêmement difficile, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Mais euh, c'est en ça que par exemple la vérité elle est, euh, elle est disruptée, il n'y a plus de vérité. Si je, peux, si je vous dis que la terre est plate et que je fais un film sur YouTube pour dire que la terre est plate et que j'ai 10 000 personnes qui me suivent, la terre sera plate pour ces 10 000 personnes. C'est ça le vocabulaire commun. C'est comment en fait, on recrée une vérité commune. Il ne s'agit pas de la pravda, il ne s'agit pas de dire qu'il y a une seule vérité, mais de recréer un monde commun qui soit intelligible pour tous. C'est ça qui fait société. Moi, le message que j'aimerais faire passer aujourd'hui, c'est bête comme chou, hein. c'est continuer, continuer comme ça. En fait, c'est fou de voir que, par exemple, les institutions de prévoyance, euh, elles ont inventé un modèle. Je ne dis pas qu'il est pur et parfait, mais en tout cas, il répond euh, à, aux problématiques euh, du moment. Justement parce que faire société, c'est ce qui nous permettra d'aller tous ensemble vers le 21e siècle. Donc, continuons à réfléchir à l'innovation sociale et continuons à nous poser les bonnes questions parce que sinon, c'est les, les gens bien qui seront ringardisés par ceux qui euh, vont considérer qu'ils sont déjà obsolètes. En fait, non, l'innovation sociale, elle n'est pas obsolète, elle est novatrice.